Bonjour à toi chers spectateurs, 2h59 minutes et 21 secondes. Voici le temps que dure le nouveau long métrage de Harry Astor qui se nomme « Bo is Afraid » et que je pense beaucoup de fans et d'amateurs de cinéma de genre attendaient au vu des deux précédents métrages du réalisateur. Et l'histoire, restons très évasif. Beau est un homme qui vit dans un immeuble pourri d'une ville pourrie, entouré de gens pourris et potentiellement de cadavres, et il doit rendre visite à sa mère, et ça va être la galère. Point. Le monde semble se léguer contre lui, vouloir l'empêcher d'y aller, on ne sait pas, mais en tout cas, il va essayer d'aller voir sa mère. Comment vas-tu, Kevin Très bien. <rire> Donc, pour la petite histoire, on devait faire ce bar ensemble. Oui, on n'avait pas pu le faire à l'époque. Donc, tout de suite, quand j'ai pensé à Boy's Afraid, la tête de Kevin est tout de suite revenue devant moi, et je me suis dit, eh ben, je vais lui proposer. Eh bien, tu as bien fait, parce que j'ai... <rire> beaucoup aimé ce film. Ouais, Genre... Tu spoil déjà ton avis. Euh, non ouais pour placer un léger contexte, c'est un projet très énigmatique que Boy's Afraid parce qu'à la base donc Harry Astor l'avait vendu comme étant une toute autre histoire. A euh, mon avis c'était pour brouiller un peu les pistes parce qu'il s'avère que Boy's Afraid est inspiré d'un de ses propres courts-métrages qu'il avait fait il y a maintenant une dizaine d'années quasiment je crois en 2013. Euh, donc du coup c'est un projet de longue date qu'il porte euh, et surtout un... Hein, peu, en un sens l'achèvement en fait de ce qu'il avait envie de proposer au cinéma pour vraiment apporter sa vision parce que Hérédité était une proposition, Midsummer était une confirmation donc en un sens Boy's Afraid veut être le film qui doit confirmer de manière totale la présence d'Ari Aster comme étant un grand nom du cinéma de genre aux états unis euh, le film est sorti bizarrement avec des critiques assez mitigées aux états unis donc du coup j'étais un peu en mode ah, je ne sais pas ce que ça va donner quand j'ai vu la durée j'ai eu un peu peur me suis dit déjà que Midsommar version longue, on est sur 2h47, mmh. là on est sur 3h, ça va être costaud. Bah Du coup, tu as déjà un petit peu spoilé, mais Kevin, qu'as-tu pensé de Boy's Afraid Eh bien, j'ai bien aimé, puisque je vais répéter. Euh, personnellement, j'avais beaucoup aimé euh, Hérédité et Midsommar, euh, que j'ai découvert euh, plus tard, en fait, quand ils sont sortis en Blu-ray, l'un et l'autre. Euh, j'avais replongé dans quelques courts-métrages qu'il avait fait aussi, euh, plus jeune mais pas beau, enfin son, son court métrage. Mais ben en fait il est difficilement trouvable voilà. et je pense que c'est voulu de la part de A24 mmh. qui n'avait pas envie justement qu'on tombe trop dessus. Voilà. C'était peut-être un choix. Et donc euh, bah, moi j'attendais quand même ce film avec euh, une certaine impatience et euh, c'est vrai que comme tu dis la durée pouvait euh, faire peur au départ parce que le film avait l'air dense et, euh, et la durée aurait pu euh, ajouter un petit peu justement à ce côté euh, euh, gros truc à avaler, euh, c'est le cas au final, hein. le film est quand même dense et puis on se le prend un petit peu dans le visage, enfin là je ressors un petit peu sonné, c'est un peu dur d'organiser même les idées là-dessus, euh, mais je sais que l'impression que j'en ai eu, même si je vais avoir du mal à l'expliquer, est positive, voire très positive, voilà. Je suis un poil déçu, mais je reste positif. Euh, non, j'ai ai aimé vraiment la proposition d'Ari Aster, mais comme j'ai aimé Hérédité, c'est-à-dire avec des limites. Il y a des moments où le film m'a totalement emporté. Il y a des moments où le film m'a perdu. Et genre vraiment perdu. Hein. Et euh, Dieu sait que j'aime être potentiellement perdu lorsqu'un film est trop énigmatique ou veut être énigmatique. Là, c'était trop. Et du coup, j'étais pas vraiment en train de me dire que le film voulait s'ouvrir à moi, ou en tout cas voulait pleinement me faire comprendre en fait ce qu'il avait envie de raconter. Ce qui me gêne beaucoup dans un film, parce que autant j'adore quand on est énigmatique, mais que c'est un petit peu ludique, entre guillemets, cinématographiquement parlant, autant dès qu'on veut être trop énigmatique et que du coup on en devient presque flou, mmh. moi ça me gêne beaucoup. Je pense qu'Harry Astor montre ici qu'il est un plasticien de génie, qu'il est un mec qui est capable de comprendre totalement comment servir des différents outils de création audiovisuelle pour donner lieu à des œuvres qui ressemblent à ce qu'il a dans sa tête. Complètement perché, complètement allumé mais particulièrement intéressante. Euh, mais Boy is Afraid est un de ces moments de cinéma où on ressort quand même avec un gros point d'interrogation qui se pointe sur certains points, qui reste pour autant fascinant et c'est le genre de film qu'on a envie de laisser mariner. Parce qu'on se dit que plus on va y penser, plus on va avoir des détails, plus on va se dire il y a des choses qui nous racontent quand même un peu plus sur Beau et sur ce qu'il vit. Mais ouais, je reste quand même un petit peu sceptique sur pas mal de points. Mais pour autant, ça me fait dire que ouais, Harry Astor reste quand même un, un cinéaste de génie qui a vraiment son univers, qui a vraiment sa manière de concevoir des films. Et lorsqu'on sort de boys is Afraid, on a beau se poser des questions, on en ressort quand même en se disant que c'est un auteur qui est un immanquable aujourd'hui. Je trouve. Oui. Et, euh, pardon, Il euh, y a aussi cette dimension-là de sonder un peu euh, l'esprit, enfin, en tout cas, euh, la névrose, pour, ah bah... pour le faire simple. <rire> tu voudrais dire que beau <coughs> est névrotique, enfin Un petit, <rire> peu, un petit regard, Qui me fait penser à un autre auteur euh, américain que, qui peut paraître assez opaque aussi, euh, dans, surtout dans ses dernières productions, qui est Charlie Kaufman. Tout à fait. Euh, et je trouvais qu'il y avait un peu de ça dans la façon de restituer très certainement euh, ce qui constitue leur névrose à, à eux. Enfin Kaufman et à, à Harry Astor. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Je et te euh... propose même qu'on garde ça au niveau de la mise en scène parce que je pense que j'ai un point intéressant de comparatif entre les deux qui vient de me venir. Ouais. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Qui montre que pour moi Kaufman est plus dans l'émotion et Astor est plus dans la fascination. Mm. Et je trouve que ça... Pourquoi on n'a pas répété hein. ouais. Ça vient quand même. Hein. Exactement. <rire> Euh, je te propose d'abord qu'on aborde un petit peu l'écriture. Euh, vous inquiétez pas, on va faire une petite partie sans spoil, et ensuite on abordera des spoils, parce que malheureusement, il y a des points d'écriture qui sont quand même importants d'analyser avec des révélations. Euh, Harry Astor compose un scénario qui, j'aurais envie de dire, est à mi-chemin entre le road trip, la psychanalyse, et le film d'épouvante comique. Oui, c'est sûr que... La et ton... c'est barré. C'est clairement barré. La, ton... est, clairement la barré. est assez... Euh enfin euh, diverses quoi au final euh, comme tu dis il y a le côté un peu road trip en tout cas il y a le, le côté parcours initiatique mm -hmm. où, euh, qui va être celui de beau en fait à travers le film euh, qui commence vraiment <coughs> euh, avec un point de départ qui est très maîtrisé enfin tant dans l'écriture que dans la mise en scène on y reviendra euh, c'est les 45 premières minutes je dirais peut-être 35 premières minutes euh, qui pose vraiment le bah, les codes du film en fait ces contours son, ce, cet univers euh, là et auquel là on se pose pas vraiment de questions c'est ce qu'on s'est dit en sortant de la salle on, voilà c'est comme ça on prend et puis euh, et d'un coup en fait le film va partir dans une autre direction voilà mais qui reste à mon sens quand même assez cohérente avec euh, bah, ce parcours du personnage avec ses, les, les épreuves qu'il doit euh, en quelque sorte affronter et, euh, et du coup, il y a, et après, au milieu de ça, il y a des variations de, de, de, de tonalité entre la comédie, pour le départ notamment, euh, l'horreur, enfin, en tout cas, le, oui, une certaine forme d'horreur, en fait, l'angoisse. Et, euh, et puis, presque même un côté un peu, euh, pas thriller, mais un truc un peu comme ça, à un moment mmh. donné aussi. Euh, euh, et puis, euh, l'onirisme aussi, tout autour de, de ce personnage. Qui, ça... euh, voilà donc c'est sûr qu'il a plein de facettes ce film, tant par son écriture que d'autres aspects, aussi, on le verra après, et du coup euh, ça en fait quelque chose d'assez euh, fascinant. D'atypique même tu vois j'aurais dit, quoi parce que Atypique. dans le genre euh, on est fasciné par ce qui se passe, parce que y ce côté je en un sens très lynchéen dans la manière de, de jouer avec ce que le spectateur pourrait attendre de ce genre de récit, quand on place l'histoire d'un homme qui doit aller rejoindre sa mère et qui va traverser euh, toute une partie d'un espèce de long voyage initiatique et personnel pour réussir à se comprendre et à accepter certains éléments de sa propre condition. Il euh, y a ce côté voilà, très énigmatique qu'on pourrait juste dire c'est le pitch, démerdons-nous avec ça et Harry Aster a cette propension à ne jamais vouloir s'arrêter. Alors en même temps, comme je te l'ai évoqué un peu en off, c'est un point que je trouve très positif dans on va dire, la première heure et demie de métrage, mmh. on va dire euh, jusqu'à la fin du chapitre chez, euh, chez Roger et sa femme, et ensuite on va vers l'énigmatique pure et dure, qui à vraiment aller dans une direction où moi du coup j'étais un peu perdu. Mmh. J'étais en train de me dire, je vois l'idée, mais par exemple, sans spoiler, il y a tout un chapitre qui va nous raconter une histoire dans les bois. Ce chapitre est intéressant, mais dramatiquement parlant, il ne fait pas progresser le personnage. Et c'est mon petit souci, c'est qu'il a ce côté fascinant et presque, on va dire, du film dans le film, l'écriture dans l'écriture, qui peut amener en plus à une certaine réflexion autour de la place du père au sein de la famille. Mais en soi, en tant que tel, si on le retirait, mmh. le personnage de Beau peut quand même continuer à avancer. Et il n'a rien appris de plus que ce qu'il avait déjà. Moi, je et c'est mon gros souci là-dessus, c'est que je trouve qu'Ari Aster met tellement d'éléments dans son film on est sur ce type de scénario où il y a des scènes où on pourrait imaginer les retirer. Je pense que, effectivement, ça pourrait être tout à fait euh, côté du film, sans, sans que ça euh, entame euh, voilà, la cohérence globale. Euh, J'ai l'impression quand même que ce passage-là dont tu parles euh, ouais. renforce... L'idée aussi chez euh, Beau qu'il est passé à cause de quelque chose en fait. Ah bah complètement. Ça comme ça que je l'ai interprété, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'interprétations possibles, en tout cas sur ce Ah passage non, sur ce là. passage-là. Par contre c'est un film pour le coup, c'est bien de le placer hyper analytique. Je veux dire, vous allez passer des heures et des heures et des heures à vous triturer le cerveau, à essayer d'imaginer et de comprendre certains éléments, enfin là-dessus, c'est très ludique mmh. par contre. C'est vraiment un scénar où on est complètement perdu au premier visionnage et on a envie d'y réfléchir derrière pour voir s'il n'y aurait pas d'autres éléments qui nous seraient passés à côté ou qu'on aurait potentiellement loupé. Après, pour moi, encore une fois, point positif, mais également point négatif, parce que sur l'instant, ça perd. Sur le long terme, ça mmh. peut convaincre. Mmh. Tout comme ça peut continuer à perdre parce qu'on se dit c'est peut-être un poil too much. Ouais mais en tout cas sur cette partie-là moi je trouve que euh, elle a sa place quand même quelque part euh, dans la réflexion de Beau en fait sur, mmh. euh, surtout que ça intervient presque euh, avant le dernier acte ah bah ben, c'est juste avant le dernier euh, acte oui, en plus voilà. je crois c'est euh, là où justement il va devoir euh, quelque... enfin c'est là où je me dis que le film en fait a, a vraiment les codes finalement de, du parcours initiatique euh, classique avec euh, le boss final entre guillemets <rire> <Non>. <rire> sans parler sans spoiler rien mais en gros j'ai l'impression que cet épisode là renforce beau juste avant d'aller euh... oh, il lui donne une motivation voilà. il lui donne un élan d'assurance de, de, qui va lui permettre en d'affronter le boss c'est comme ensuite. ça que je l'ai vu en mmh. cas. non mais oui j'aime bien cette analyse attention on spoil le petit timecode est juste là donc le pitch euh, si on devait rajouter un élément pour le compléter en gros beau doit aller à l'enterrement de sa mère parce que sa mère est décédée donc ça on n'a pas voulu le dire parce que c'est important parce que selon moi il n'est pas spoilé dans les différentes bandes annonces donc Maintenant... c'est intéressant de ne pas la voir justement pour être surpris dans le long métrage donc il y a ça et tout le parcours en fait c'est juste Beau qui va aller d un merde en emmerde pour essayer de rejoindre donc l'enterrement de sa mère qui doit se faire absolument avec lui parce que c'était le vœu de feu sa mère, il s'avère que la mère n'est pas morte et qu'en fait son objectif c'est juste de faire payer à Beau son manque d'investissement pour prendre un avion pour aller la rejoindre refusant du coup de comprendre que le monde a décidé que Beau ne pourrait pas aller la voir, ce qui donne lieu à cette espèce d'énorme cheminement qui nous amène à questionner à la fois la place de Beau par rapport à sa mère, et surtout tout simplement par rapport à cette magnifique phrase pro euh, proposée par le psychiatre au tout début du film qui est « Est-ce que vous voulez la mort de votre mère ou non Ça n'est pas grave, on le veut tous !» Non mais bon c'est pas grave, mais en tout cas l'idée intéressante du coup de poser cette question justement au spectateur de est-ce que Beau n'aurait pas tout simplement envie de voir sa mère mourir oui, pour se il débarrasser faut... d'un fardeau Ce qu'il faut savoir c'est que sa mère est très euh, invasive. C'est est ah, une p... mère poule. voir voorchestrat... castratrice carrément. <rire> <rire> euh, vu qu'on est un partie spoiler euh... On peut, dit, on peut le dire. On peut le dire. Litère, euh... littéralement les testicules sont une thématique euh, souvent abordée. Genre d'ailleurs j'ai remarqué <rire> une proéminence sur vos testicules, bon, Il va falloir analyser voilà. ça. <rire> Donc c'est vrai que ça, ça peut surprendre au départ. D'ailleurs ça arrive vraiment euh, de manière. Enfin à un moment il prend un bain, je sais pas si tu te souviens, il oui. enjambe juste et puis on voit le truc pendre. On voit un énorme paquet. On... Et, et en fait au début on se dit bah oui alors peut-être que jouer avec phoenix est et bien est, est bien équipé doté de, de, équipé de, cette de deux manière. grosses couilles. <rire> <rire> Après voilà, ils y viennent au fur et à mesure avec ce fameux final, euh, enfin presque final, dans le grenier. Euh... Où on découvre que Beau a un demi-frère euh, et que le père est en fait une bite. Pardon, hein, désolé, on va se faire censurer par YouTube, mais je peux pas le dire autrement. C'est un énorme pénis avec deux grosses baloches remplies de sperme. Ouais. Voilà, vous comprenez un petit peu mieux la partie où je vous disais oh c'est un petit peu bizarre, mais bah bon c'est pas tout analysé. Le, voilà, on est un peu là-dedans. C'est sûr qu'il y a une part de figuratif quand même. Oh là oui, oui mais non, mais euh... c'est même plus du figuratif là, c'est de l'illustratif. quoi. C'est les mais... hommes sont des bites quoi. C est, c est... Mais du coup, euh... avec des petites pattes en plus, comme les araignées au tout début. Oui. Qui est certainement un lien. Je, je suis persuadé qu'il y a voilà. un lien je entre l'araignée tueuse et L'araignée le, le... est souvent reliée, je à, crois, la femme, à... Bah, à la femme plutôt. la mère même. Ouais, ouais, complètement. Donc, euh, oui, complètement. Oui, il n'y a pas. Enfin voilà, c'est tout ce genre de petits détails, même quand on est à un moment parmi les, les gens qui vivent dans les bois, euh, qui rappellent un peu le côté sectaire dans Midsummer euh, ou Hérédité ou d'autres euh, projets sur lesquels il y a travaillé. Euh, je suis sûr qu'il y a plein plein de détails aussi, que ce soit dans la pièce de théâtre. Mais tout comme ou les le plan frais, au début, etc. le plan au début, pour moi, il me fait beaucoup penser à du Lars Ventrier, dans le sens où littéralement, le tout premier plan où on voit Beau dans, le, dans la rue, qui se balade, qui prend ses deux cachets avec une bouteille d'eau, mm. il y a toute l'histoire de Beau en fait qui est racontée dans cette scène-là. Amusez-vous, hein, mais re regardez là si vous avez l'occasion de ces quatre. Je suis persuadé qu'il y a tous les éléments qui vont raconter le parcours de Beau. Mm et pour moi ça me fait beaucoup penser à du Lars von Trier, là, pour le coup qui s'amuse ouais. souvent dans les scènes d'intro de ses films à littéralement raconter toute l'histoire du film mm. et mm. j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça démontre encore une fois de la part d'Ari de vouloir aussi un peu jouer avec nous mm. de vouloir écrire une histoire sur laquelle certes on va être perdus durant une grande majorité et même carrément des fois avoir des flash forward avec juste des brèves images genre là cette scène complètement surréaliste où il va appuyer sur accélérer sur la télé et où il va voir en fait tout ce qui va se passer mm. dans l'histoire enfin, je c'est perché mais c'est ça reste cohérent quand même ouais mais euh, oui après en partie spoiler c'est vrai que ce serait dommage de d'en révéler trop aussi même dans cette partie là enfin, exactement pour les personnes qui seraient trop curieuses et voilà mais euh, en tout cas le film est vraiment surprenant mmh. parce que même quand la mort de sa mère est annoncée c'est fait de manière un peu comique quand même enfin voilà avec bah, décalage... la fameuse partie que tu le côté oui. très très comique de cette de ce premier et... acte même qu'on peut définir ouais. comme tel, qui est vraiment drôle, vraiment drôle. Et en fait il y a ça arrive sont... vraiment brutalement, à la mmh. fois pour Beau et, et même pour, pour nous, spectateurs, parce qu'on s'attend, enfin euh, je savais pas forcément de quoi aller vraiment traiter le film, pour, pour dire, mais euh, quand le film se lance, il y a la séance chez le psy, etc., donc on se dit bon, il doit aller rejoindre sa mère, dans un premier temps, le film va parler de ça. Alors le film parle de ça, mais de manière euh, autre, il prend un chemin de traverse. Mais euh, cette façon de rompre justement ce qu'on attendait, j'ai trouvé ça euh, vraiment très percutant. Quoi. Et, euh, et puis après le film va de surprise en surprise, mais euh, c'est que de l'inattendu. En termes de mise en scène, pff, je pense qu'on va rien vous apprendre, le film est absolument magnifique. Mmh. Je trouve qu'Harry Astor se sert de plus en plus de techniques différentes pour expérimenter des choses. On voyait déjà que dans Midsommar, c'était beaucoup autour du travail des lentilles et de la colorimétrie là où Hérédité voulait beaucoup plus jouer sur l'obscurité et les miniatures mm. euh, là ici on serait à mi-chemin entre je, je saurais pas dire mais c est, c est... on dirait que c'est fait sur des plateaux quasiment tous les décors et en même temps il y a ce sentiment de, de liberté et d'ouverture qu'on pouvait ressentir à une époque Tu sais, j'ai comme ça ce film qui me vient en tête mais comme on pouvait ressentir par exemple sur West Side Story ou sur fenêtre mm. sur court cette impression de savoir que c'est un décor mais d'avoir cette illusion que c'est immense, gigantesque et que c'est quelque chose pourtant de réel. Mm. Et je pense qu'il y a ce travail-là, à mon avis ça m'étonnerait pas qu'on découvre que l'entièreté quasiment du film est tournée en, en studio et que du coup il a une maîtrise de chaque élément, de chaque détail, de chaque mm. position de caméra et de chaque, et, et de chaque point d'objet de, de, ou de, ou de vêtement qu'il va y avoir dans le cadre. Et du coup ça donne cette espèce d'illusion que, que tout est factice en fait. Mmh. j'aurais pas dire précisément pourquoi mais j'ai eu la sensation tout du long du film que tout était faux mais que c'était souhaité ouais alors je crois que les, les scènes dans la rue euh, au départ sont réelles puisqu'il y avait eu des photos de tournage je crois mais euh, pour le reste il me semble que oui c'est du studio et euh, effectivement la, la mise en scène soutient un petit peu ce côté euh, artificiel il y a, enfin on n'est plus en partie spoiler mais en gros oui il y a, il y a, il y a ce côté là où la, la forme rejoint un peu le fond aussi et euh, et sur la mise en scène en elle-même, oui, je trouve qu'il euh, a, il a quelque chose d'assez euh, euh, passionnant quand même, Harry Aster, dans sa maîtrise euh, du cadre, une, une certaine forme de, de symétrie, des points de fuite, etc. Mm. Euh, notamment euh, voilà, sur la première partie, mais aussi sur le, la conclusion. Donc Je trouve qu'il profite vraiment du décor, enfin celui de, de la maison, au final. Euh, pour, euh, qui n'a aucune faire... cohérence et qui n'est pas faite pour les enfants, je tiens à le dire, ah oui. hein, c'est oui. surprenant, mais hein, c'est difficile d'imaginer qu'il qu y a des enfants qui ont pu vivre dans cette en maison. En tant que parent, euh, <rire> oui, je, je pose la question, mais je crois que pareil, ça rejoint ah bah Ça rejoint forcément, euh, forcément euh, voilà, euh, certaines réflexions et certaines thématiques autour de la mère. Tous ces petits détails que finalement on, on, on y pense euh, après coup, mais en fait tout ça pour dire que oui, sa ça, ça caméra, il sait exactement où la mettre, il y a la partie aussi qui va dans un autre euh, registre, enfin... Qui est... Je ne sais pas si on peut en parler, parce que, voilà, mais on voit des extraits dans la bande-annonce d'un décor un petit peu plus... d'animation euh, bah, ou en tout cas voilà. ouais, ouais, le, le décor théâtral éloigné. entre guillemets, voilà. bon, si, ça, on peut l'évoquer, c'est pas du spoil, mais ouais. Et tout ça, c'est vrai que ça rejoint des techniques euh, différentes, qu'ils maîtrisent complètement, aussi. Et euh, j'ai trouvé que, ouais, y... enfin, de A à Z, le film se tient, euh, se tient très bien. Mmh. Moi j'aime beaucoup aussi la, la manière de traiter le chaos. C'est quelque chose mmh. qui est très compliqué, je trouve, à mettre en scène tout en étant cohérent. Et ici, il y a cette logique dans le chaotique qui est présente dès les premières scènes. Enfin, moi, j'ai toujours, j'ai en tête vraiment ce, ce, cette première séquence où, où on va voir Beau déambuler dans la rue et voir plein de trucs qui n'ont aucun sens. Genre un mec qui est en haut d'un immeuble et des gens qui font « Ouais, on essaye de le faire sauter. » Oui, OK. Raccord, un cadavre au milieu du, de la rue et un taxi qui l'évite. Et un mec qui court après un couple un autre gars qui essaye de se défendre avec son attaché case, euh, un autre qui est complètement tatoué, qui se plaint de tous ses plaçons chauds alors qu'il demande à bouffer enfin, C'est de la chorégraphie... Euh... C'est de la chorégraphie surréaliste et incohérente dans l... du cohérent c est, c est, mmh. c est... C est... et raccordé en plus après avec Beau qui court parce qu'il sait très bien que le mec avec les tatouages qui a trouvé le truc chaud va lui courir après pour essayer ouais. de rentrer dans son immeuble c est, c est... C est na... ça n'a aucun sens mais ça amène une forme de burlesque qu'on trouve aussi un peu glauque mmh. bah oui c'est peut-être la plus grande réussite, je trouve, d'Harry Aster, c'est de jouer sur des tons sur le malaise, Qui ne devraient jamais avoir une cohérence les uns mmh. par rapport aux, aux autres Du comique, du glauque, du sombre, de la noirceur, du jovial, du délirant, de l'excentrique, du bizarre enfin, C'est tout ça qui se mélange et qui devient compact dans un objet cinématographique où on passe son temps à se dire Ça ne devrait pas être cohérent, pourtant je trouve ça logique mmh. Et tu voulais rebondir sur le, le parallèle que je faisais avec Charlie Kaufman, du coup Oui, parce que du coup, je trouve qu'il y a un lien à faire avec euh, notamment Anomalisa, par exemple, mmh. qui lui, pour le coup, était totalement un film d'animation, mais ouais. qui va chercher certains aspects ou certains rapports, je trouve, avec Boys Afraid. Parce qu'on est un peu sur le même genre de thématique autour d'un personnage qui a peur de l'engagement et qui euh, est persuadé d'être persécuté par tout le monde. Là où je peux mettre un point négatif dans la mise en scène d'Ari Astor, c'est qu'elle peut paraître un poil froide par moment. Mmh. Et très... Euh, pas monocorde, mais émotionnellement monocorde. Là où Charlie Kaufman est capable de nous faire ressentir énormément d'émotions ouais. avec des pitchs complètement barrés et aussi perchés que nous propose Harry Astor. Ouais. Et c'est peut-être la seule différence. Par exemple, à Anomalisa, moi, il me fait pleurer, mais toutes les larmes de mon corps à la fin. Et tout du long, je suis en train de me dire, c'est d'une tristesse immense, ce film. Bo is Afraid, je suis angoissé devant le film, mais parce que la mise en scène accompagne ça. Mais je dois avouer que tout du long, j'ai pas forcément ressorti une émotion plus vive qu'une autre. Mais je crois pas que. Ouais, Après, c'est que... peut-être pas son objectif. Hein. Ouais, voilà, Mais... ouais, parce que je pense que Charlie Kaufman, euh, il a ce, ce côté un peu romantique aussi, quelque part. Certainement. Ce soir, en tant que scénariste avec euh, euh, Eternal Sunshine, The euh, Spotless euh, Mind, adaptation, dans etc. un pot de John Malkovich. Euh. Il y a ce côté-là. Même dans les, dans les films, euh, je sais plus le, le, lequel il avait fait. Euh, Cinecdoche New York Non, son dernier qui est sorti sur Netflix. Euh, ah oui. Euh, qui a un titre euh, oui. juste à la fin. Non, pas, pas non ça. Euh, je ne l'ai plus en tête, mais on le mais retrouvera. Voilà. Mais bon. Bref, son dernier qui est sorti en 2019 ou 2020 sur Netflix. Euh, je trouve qu'il y a ce côté-là un peu euh, émotionnel, en fait. Mmh. Clairement émotionnel. Euh, chez euh, Harry Aster, il y a une froideur, comme tu dis, un peu à la Kubrick, où il prend vraiment une distance avec son sujet. C'est ça. Et euh, il essaye même pas d'en faire. Euh... Enfin, je veux dire, ce serait fait quelque part assez facile. de, D'ailleurs, on peut en avoir de l'empathie pour euh, Beau dans le film. On en a, on en a, mais, mais euh... rapidement, ça se transforme presque en une certaine fascination autour du pas de bol qu'a ce mec quand même. Ouais, voilà. Ça devient presque. Enfin, ça. Je pense qu'il essaye justement de nous. Enfin, lui, il se distance de, de ce personnage pour euh, voilà, expérimenter. C'est-à-dire qu'il le met un peu comme on mettrait une souris dans un dans un labyrinthe, pour le regarder, s'il va se passer, quoi. C'est pas faux. Mais tu vois, moi, ça me, pas ça me gêne, ça, pour le coup, parce que émotionnellement moi, j'ai du mal, du coup, à m'investir dans un film qui veut prendre une distance avec moi, émotionnellement. Mmh. J'aime bien quand, justement, il y a cette fine barrière qui est équilibrée entre créer un objet de fascination et, ici, d'angoisse, qui va, justement, amener le spectateur à être complètement, les yeux écarquillés, en train de se dire « qu'est-ce qui arrive à ce perso ?» et toujours ramener ce, ce, ce, petit, ce petit instant d'empathie ou, en tout cas, d'émotion qui va faire qu'on va comprendre le point de vue de ce personnage et du coup qu'on va être un peu plus investi émotionnellement. Ce qu'on pouvait ressentir par exemple dans Midsommar, avec le côté très angoissant de cette situation où une jeune fille se retrouve à un endroit où elle ne devrait absolument pas être. Et je trouve qu'il y avait déjà cette forme d'angoisse mais qui était mêlée à une empathie profonde pour cette jeune femme mmh. par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'était plus équilibré. Là il y a un léger déséquilibre et c'est peut-être pour ça que boys the Afraid m'a moins emballé par exemple que Midsommar pour le coup. Je pense qu'il compense euh, l'absence qu'on peut avoir d'empathie quelque part même si on en a mais oui on en a quand même enfin il la compense par l'humour notamment mm. tu vois par exemple au début tout ce qui arrive comme merde à, à Beau en fait bah autant ça ne prend pas parce que enfin je veux dire ça ne, on se met pas forcément à sa place dans le sens où euh, voilà mais l'aspect un peu euh, comique et décalé de ce qui lui arrive en fait fait que malgré tout on, mm. on, on a envie de voir ce qui va se passer par la suite ouais et Dieu sait ce qui se passe par la suite euh, le casting, on va se regarder le gros du gros pour la fin. Euh, non, le casting je le trouve plutôt réussi, il est vraiment fait avec des, des gueules de cinoche, je mmh. trouve. Euh, on a notamment Amy Ryan qui joue donc la femme de Roger, mmh. qui est complètement fêlée. On a euh, Nathan Lane qui joue Roger, magnifique, non. extraordinaire cet acteur. Ouais. De toute façon c'est un grand grand monsieur des seconds couteaux américains, mais vraiment il a une gueule exceptionnelle. Je pense que quand vous allez le voir dans le film, vous allez vous dire non, ça existe des bon. persos comme ça. On le dirait tout droit sorti d'un dessin animé de Seth MacFarlane. Exactement, <rire> oui, tout à fait. Euh, on a Kylie <rire> Rogers qui joue Tony et Denis Ménochet qui joue Jeeves. Denis Ménochet est assez imposant. Ah oui, comme toujours. Un bien. rôle très énigmatique mais très imposant. Il <rire> euh, a Parker, pas sous-exploité, Pas du tout, pas du tout. C'est bon, bon de le préciser. On a Parker Posey qui joue Ellen Bray. On a Zoe distant Jones qui joue donc la jeune mère de Beau. On a euh, Armen Napapetian Napa qui joue euh, le jeune Beau. Mm. qui a une gueule Je oui. Je savais pas qu'un enfant pouvait avoir cette gueule là, mais... Euh, la Joaquin et, Phoenix avait presque la même gueule C'est possible, mais du coup c'est presque terrifiant d'avoir cette mm. tête là euh, Je tiens à situer tout, tout de même Stephen McKinley Henderson qui joue donc le thérapeute, ou le psychiatre qui est vraiment hallucinant mm. Avec son sourire machiavélique, <rire> mais qui est vraiment excellent Et euh, Patty Lupone qui joue donc la mère de Beau Et nous avons bien évidemment le grand, le magnifique Joaquin Phoenix. Excellent. Qui, décidément, joue extrêmement bien les névrotiques, hein, quand même. Entre Joker et ça, ça en devient de plus en plus terrifiant. Mais oui, oui, il a une aisance absolument dingue à jouer ce type de personnage. Euh, ça me sidère. Ça me fascine. Euh, Est-ce qu'il pourrait avoir une autre statuette du meilleur acteur Ça ne serait pas étonnant, vu la performance qu'il délivre ici, quand même. Parce qu'il est complètement possédé par le personnage. Il arrive extrêmement bien à jouer le... Comment dire le simplet victimisé à l'extrême, qui subit toutes les toutes les scènes quoi. Ah bah complètement là j'ai jamais vu un personnage autant subir dans un film et autant accepter de, de, de subir comme ça. Mais euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait un manque d'appétit il est quand même assez touchant et ça passe mmh. be beaucoup grâce quand même à la prestation de, de Joaquin Phoenix qui le rend euh, vraiment très humain quand même malgré mmh. tout. Mais euh, il est euh, ouais il est impressionnant parce que bah il est de tous les plans quasiment. Ah oh bah ben oui, enfin, il, oui il est tout du film, sauf quand on passe sur la partie avec le jeune Beau, oui, mais voilà. sinon il est tout le temps là. Et enfin euh, voilà, il, il porte le film sur ses épaules et euh, c'est vraiment euh, incroyable quoi. Il enfin, ouais. y, y, y a des scènes où il est... Enfin euh, j'aime bien ce genre de personnage, j'ai toujours bien aimé ce genre de personnage, enfin euh, quel que soit le genre de, de film, par exemple, je sais pas, Marty dans Retour le au futur, ou, voilà, les gens qui subissent complètement l'action, et tu vois qu'ils sont toujours un, un train de retard par rapport à l'action la, en marche en fait, et sont... Et c'est son cas à beau mmh. et, euh, et ça, ça me fait toujours marrer de base, en fait. Donc, en fait, voilà, après sa prestation, elle est, elle est excellente. Quoi. Il, on, on est avec lui, quoi de, de A à Z. quoi Soit euh, jeune, vieux, euh... Moins vieux. Moins vieux, avec un chapeau, voilà. sans chapeau. Il est... <rire> Vraiment, il porte le film. Quoi. Ah ouais, non, non, il est fou. On arrive à la fin de ce long voyage. Qu'est-ce que tu retiens de Boys Afraid mais je retiens qu'il va falloir le, le digérer, vraiment. Parce le revoir que, euh, potentiellement. Potentiellement le revoir euh, ouais. quand il sortira en physique. Mais euh, pour moi, c'est euh, en tout cas une expérience qui, moi, m'a été positive, très positive. Euh, mais je pense que même ceux qui détesteront le film, pour eux, ce sera une expérience. Ah bah c'est clair. Bonne ou mauvaise, mais ça, ça, ça relève de l'expérience, ce genre de film. Donc euh, voilà, et je pense que Harry Astor... Au même titre que beaucoup de réalisateurs de l'écurie à 24. Bah moi, je le relis toujours à David Robert Mitchell ou Robert Eggers, voilà. forcément. Robert Eggers, Les Frères Savedi, tout ça. Et je pense que c'est le cinéma de demain, c'est une nouvelle, un nouvel, un nouvel Hollywood. Possiblement, ouais possiblement euh, ouais alors je suis moins emballé que toi mais je considère que c'est un trip à voir en salle parce que je pense que sinon euh, vous vous ennuierez profondément à mater ça chez vous, ça n'aura pas l'impact que c'est supposé avoir sur vous euh, c'est fascinant autant que déconcertant par moment ça reste une oeuvre qui je trouve est, est vraiment vraiment imposante et, euh, et marque c'est pas le genre de film qu'on va oublier demain clairement c'est le genre de film qui, qui reste dans le cerveau et qui fait son petit bout de voyage euh, j'en garde un bon moment j'en attendais peut-être un petit peu trop c'est ce que je suis en train oui. de me dire peut-être que j'en attendais un petit peu trop pour autant Boy is the Floyd Haster, ça reste un film à voir en salle vraiment à voir en salle euh, c'est long certes mais ça n'est pas vain ce serait la bonne manière de résumer ça beau être long on fait un voyage qui nous marque qui nous inspire qui nous incite à réfléchir après donc ça veut dire que le pari est réussi. Et puis les trois heures passent relativement vite. Ça va, pour trois heures ça passe assez vite, ouais. clairement. Merci mon cher Kevin. Merci à toi. De participer à cette vidéo. Bon j'ai quelques idées sur les films qu'on va se retrouver, mais je pense que tu reviendras assez rapidement sur la chaîne durant l'année. Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. À plus. Salut. Une grosse paire de couilles. <rire> <rire> et accessoirement la vite on dirait Denis Villeneuve sous acide quand même.